Frank Gehry est né en 1929 à Toronto, avec sa famille il s'est installé à Los Angeles dans les années 40 et a fait des études d'architecture à l'Université de Californie du Sud, USC. Il a commencé à travailler comme architecte de façon indépendante à la fin des années 50, mais après être passé par toute une série d'expériences tout à fait passionnantes. Et donc ce premier volume d'un catalogue qui en comptera huit au jour d'aujourd'hui, peut-être plus, ce premier volume porte sur ses débuts. Il commence avec son diplôme d'architecte à USC de 1954 et il s'achève sur le bâtiment qu'il a rendu célèbre, c'est-à-dire sa maison de Santa Monica. Donc c'est qu'il réalise en 1978. Donc en gros, euh, je dirais que le, la période forte qui est couverte, c'est une période d'une vingtaine d'années, qui le voit fonder une agence avec un de ses euh, camarades d'études, Gregory Walsh, et progressivement, au travers de toute une série d'expériences très diverses, devenir un architecte reconnu pour l'originalité. Voir la radicalité, peut-être même la subversivité de ses idées. Donc, le catalogue, au travers de ces 552 pages, présente les 75 premiers projets de Gary dans lesquels euh, le dessin joue une part importante. Gary deviendra, dans les années 90, un des pionniers euh, dans l'utilisation de l'ordinateur pour le dessin et pour la conception. Dans ces années-là, Gary se cherche et il se cherche avec le dessin. Donc chaque projet est élaboré euh, au terme d'une longue recherche euh, graphique, d'une recherche euh, sur les aspects conceptuels des bâtiments, sur les solutions techniques qui a laissé, je dirais, une longue traînée de, de papier. Lorsque l'on regarde les, les, les premiers dessins de Gary, quelques milliers de dessins, le, le, le premier volume du catalogue raisonné en comprend environ 500, euh, on est frappé par leur diversité par le fait qu'il est dans une phase où il se cherche, où il est, et je dirais aimanté, attiré par différentes démarches, on y perçoit la euh, une dimension très importante de sa formation et de ses premières recherches, c'est-à-dire euh, l'importance du Japon, l'importance de l'architecture japonaise. On y voit aussi son, son intérêt pour Frank Lloyd Wright, à un moment donné, euh, peut-être même pour Le Corbusier, dont il a vu les bâtiments en France euh, autour de 1960. Donc on voit beaucoup de sources très différentes et dans le même temps euh, des programmes euh, qui... Euh, qu'il ne poursuivra pas, des, pro des programmes d'aménagement urbain, des programmes commerciaux euh, qui sont très importants pour la suite. Beaucoup des intérieurs commerciaux qu'il réalise, des intérieurs de magasins qu'il réalise, à partir de son expérience des années 50 chez Victor Grun, qui avait été l'inventeur du, du centre commercial américain. Beaucoup de ces espaces commerciaux lui permettent de mettre au point des solutions euh, qu'il appliquera dans ses musées par la suite. L'utilisation de du dessin et passe par des phases successives. Premièrement, c'est un bon dessinateur. Il est bien formé à USC, un, il dessine de très belles perspectives. Ça joue un rôle au début dans sa capacité à présenter ses idées à ses clients. Et, mais, mais le croquis prend un statut, je dirais, plus conceptuel. Euh, ce, ces croquis qui, pour l'essentiel, sont reproduits dans ce livre sont des croquis euh, de recherche euh, qui, tout d'abord se font sur des grands des grands formats de calques, comme le font les architectes, parfois même à quatre mains. Parfois, l'associé de Gary, qui est Greg Walsh, est assis d'un côté de la table, les Frank de l'autre, et on voit bien qu'ils il, qu échangent et qu'ils qu travaillent ensemble. Et, et puis, Gary a l'idée de faire des croquis sur format plus réduit, euh, en gros, euh, un format de papier à lettres. Et c'est alors que, véritablement, le corpus se met en place. Mais le premier volume du catalogue ne montre que vraiment les prémices de ce, de ce processus. Par la suite, systématiquement, Guéry utilisera ce format plus, euh, plus compact. Et c'est, je dirais, qu'une grande partie des dessins qui forment ce corpus d'environ de, 12 à 15 000 documents euh, dont ce catalogue raisonné rendra compte, la une grande partie de ses dessins après, justement, 1978 appartiennent à ce, à ce genre plus, plus réduit. Comme certains grands architectes, euh, c'est immédiatement euh, Louis Kahn qui vient à l'esprit. Euh, Gary a atteint une certaine maturité professionnelle sur le tard. Euh, la maison qui le rend vraiment célèbre euh, en inversant le. Le, la, une phrase toute faite, on pourrait dire que ce n'est pas Gary qui a fait sa maison mais sa maison qu'il a fait euh, cette maison, il l'a réalisée alors qu'il qu allait euh, sur, ses, sur ses 50 ans et pas sur ses 25 ans donc je dirais que les premiers dessins qui sont dans ce corpus dans ce volu, volume 1 sont déjà des dessins de la de la maturité architecturale de Gary mais cette maturité, elle, ensuite elle, elle évolue, elle se transforme et euh, ces dessins deviennent différents Ces dessins deviennent plus, plus nerveux, plus rapides, ils sont plus nombreux, ils sont peut-être plus automatiques aussi, peut-être plus l'expression d'idées fugitives et moins la description d'un schématique, d'un projet en train de naître. Donc on peut dire que ces dessins deviennent plus un flux graphique que vraiment des notations qui préparent précisément... Euh, le travail des autres membres de l'agence. Alors bien sûr, ce travail des autres membres de l'agence est très important. Gary a toujours eu un sens aigu du travail collectif dans son agence. Il a, euh, son associé Greg Walsh a euh, été une sorte de Pierre Jeanneret euh, si on le compare à Le Corbusier, c'est-à-dire l'associé fidèle qui règle les problèmes délicats et met au point les projets pendant que l'autre, en l'occurrence Frank, va chercher des commandes voyage ou fait autre chose, mais euh, et donc Gary a su euh, assez vite se faire comprendre au travers de ses dessins par l'intermédiaire de Walsh ou, ou d'autres, et sans jamais se mettre lui-même euh, à partir d'un certain moment à la planche à dessin pour régler véritablement les problèmes des projets. Je connais Frank Gary depuis exactement 40 ans, depuis l'été euh, 1981, et j'ai depuis cette période, du constamment une relation de parole, d'échange, de discussion. Euh, tous les ans, euh, je suis allé à Los Angeles et j'ai fait avec lui le tour de l'agence pour voir les projets en cours. J'en ai visité la plupart, j'ai écrit beaucoup, euh, sur, beaucoup de textes courts sur lui, donc je pense avoir une bonne connaissance de l'œuvre. Mais effectivement, euh, ce projet m'a amené à interroger Gary de façon extrêmement précise, de le questionner presque sur chaque dessin, en tout cas sur chaque projet, et d'essayer de comprendre la genèse de ces projets, euh, leur euh, origine, euh, euh, c'est-à-dire les sources de la commande, les variations en cours de route, les moments de crise, euh, son regard rétrospectif sur tel ou tel projet. Et s'il y avait une leçon à tirer, au-delà des choses banales, sur son, son architecture, c'est l'importance de la dimension affective. Dans son travail l'importance du rapport euh, euh, à ses clients euh, et encore plus à ses clientes ou aux femmes des clients qui ont toujours joué un rôle important pour lui l'importance de la sociabilité des milieux des différents milieux sociaux et culturels de Los Angeles dans lesquels il a évolué notamment la communauté juive qui n'est pas du tout une communauté religieuse mais qui était une communauté de euh, d'hommes et de femmes d'affaires euh, se développant après la Seconde Guerre mondiale, est particulièrement intéressé par l'art et la culture. Donc on comprend bien en parlant avec lui combien son œuvre s'est construite au contact de ses de, de, de groupes et au contact d'individus qui l'ont accompagné pendant des décennies. Euh, L'œuvre de Gary est indissociable de ses rapports humains, de ses rapports affectifs, et quand le rapport affectif est... est, est est mauvais ou quand le rapport, rapport affectif tourne à l'aigre, et eh bien le projet foire.